Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Europa Universalis 4 Une nouvelle vidéo qui va de pair avec une nouvelle série où nous allons jouer les états pontificaux Pour réaliser deux succès, le premier étant de former le royaume de Dieu Et le second étant de devenir euh, électeur, ce que je pense avoir beaucoup de mal à faire parce que j'ai jamais été élu électeur, même en jouant dans l'Empire, même tout ça, tout ça. Et le succès mentionne le fait qu'on peut... Soit il faut jouer les états pontificaux, soit il faut jouer l'Empereur. Et je pense que c'est peut-être plus facile de prendre tout... Le... Donc en jouant l'Empereur, l'Autriche, au début du jeu, prendre tous les territoires des états pontificaux, euh, les libérer, enfin les libérer après, les avoir annexés à l'Empire... Bon, je pense que le, le, le succès principal qu'on va faire, bref, euh, c'est former le royaume de Dieu. Et pour cela, euh, il me faut des provinces. Ah, ça tombe bien, c'est pas dans l'Autriche, donc peut-être que n'aurai jamais à faire la guerre contre l'Autriche. Euh, des provinces, il me faut, faut Venise, euh, les provinces euh, limitrophes à l'Autriche. Donc, il ne faut pas trop que l'Autriche grossisse vers le sud, si je veux être allié avec elle. Une province savoyarde, une province à Milan, Gênes, euh, et à peu près tous les territoires à côté de chez moi. Bon, grosso modo, c'est la majorité, de enfin, c'est un bon morceau de l'Italie du Nord qu'il me faut. Pour arriver à faire cela, on va euh, s'allier tout de suite euh, à l'Autriche. On va dérouler toute cette longue liste. Pour moi, c'est une mise à jour récente du... du fait que, par exemple, la France soit morcelée en plein de parties. C'est la mise à jour de l'Autriche, d'ailleurs. Euh, les réformes gouvernementales C'est un truc nouveau pour moi aussi Huit niveaux de réforme avec des bonus divers et variés À chaque une fois qu'on qu monte d'un palier On peut choisir un niveau Ah on peut Coup de développement Capacité de gouvernance plus 20 Pour Ah ça c'est pour augmenter La capacité de gouvernance Donc il nous faut des points de réforme gouvernementale. C'est quoi la capacité de gouvernance Ah, je sais pas. Bon. Ils se sont aussi amusés à... Pour moi, c'est un changement. À généraliser les terres des ordres. On donne plus des provinces. Euh, on donne un pourcentage. Comme si c'était des actions de mon pays. Et que chaque euh, groupe euh, possédait une partie des actions. Comme on, les... comme on est les états pontificaux, on a un gros bonus sur les clercs. Donc, le point d'équilibre est de 62,40%. Donc, tant qu'on est en dessous, ça va monter. Euh, par, par contre, pour les nobles, on est à 35% et les bourgeois, 34%. Donc, eux, on va avoir plus de mal à les garder haut. Ils vont baisser, là, logiquement. Euh, on, va, on va donner... Ouais, on va prendre ce truc-là qui fait... Qu'ils ont gagné un, un bout de terrain, je ne sais pas regarder combien d'ailleurs. Euh, en revanche, je gagne plus un de puissance administrative mensuelle et ils sont moins loyaux. Mais vu tous les bonus que j'ai, bon, on n'est plus à 63, on est à 59. Bon, ça ira très bien. On peut contrôler des terres, ça fait perdre de la loyauté. Euh, mais du coup, j'ai plus de contrôle ou alors on peut donner du contrôle. On peut jouer sur, sur le contrôle des terres. Voilà, voilà. Euh, quels sont les autres changements de la mise à jour les... Il, y a des présente... Il y a beaucoup d'éléments qui sont présentés différemment. Euh... Mmh. Un, un, un. Je pensais à un truc, mais j'ai oublié. Bon, pas, t... pas grave, pas grave. On va mettre en rivaux Provence parce qu'ils m'ont mis ça aussi. C'est une nouvelle interface. Oui, si c'est pendant les guerres, on verra ça après. Euh, J'aimerais bien mettre. Florence, on va mettre Florence et on va mettre la Hongrie. J'ai peur qu'elle soit copine avec l'Autriche et donc ce soit pas un bon On va mettre Venise parce que Venise, euh... ils ont un territoire à moi déjà. Alors on va faire passer un jour pour pouvoir faire une autre alliance avec Milan. J'ai deux vassaux et quatre, religions... quatre relations autorisées. Donc méfions-nous, juste dans les ordres, est-ce que ça vaudrait pas la peine Je trouve qu'il est génial ce bonus, moi. Et du coup, s'ils perdent de la loyauté, je perds 10% de contrôle et on est à 39. Euh, ou alors on fait ça. Hop, ils sont pile à 30, donc ils vont monter. Et moi, j'ai repris une partie du contrôle de mon pays. Donc je peux plus leur faire perdre de la loyauté. Ça, ça ferait quoi La loyauté des bourgeois va évoluer. L'influence des bourgeois va évoluer. Bof. J'ai payé plus cher pour... Euh... Enfin, le ratio est pas bon. <rire> bon, tant pis. Euh, alors, dans 10 ans, il faut qu'on annexe nos deux petits vassaux. Ce territoire-là, il est légitime à moi, mais il n'y est pas. Dans les trucs chouettes qu'ils ont ajoutés, quand on survole le drapeau d'un pays, on voit les territoires qu'ils possèdent. Euh, voilà voilà je sais pas du tout si D'ailleurs d'abord je peux pas déclarer de guerre Parce qu'on est au début de la partie On va faire une revendication sur Sienne Côté Saint-Empire Pour l'instant dans le Saint-Empire Il y a à peu près tout le nord de l'Italie Sauf moi, Venise, mes deux vassaux Et Bologne Bologne qui est Un nouveau pays depuis le redessinage De la carte On va améliorer nos relations Avec la France Non j'ai tellement peu de chance de les avoir en tant qu'alliés on va abandonner. Euh, Peut-être que la Castille j'ai beaucoup de chance. Non, pas vraiment. Euh, on va faire quelques troupes. 1, 2, 3, 4. On atteint la limite. Est-ce qu'il y a des missions spéciales pour les états pontificaux Je ne sais pas. Combattre l'hérésie. Il ne faut pas qu'on soit dans l'ère des découvertes. Il faut que toutes les provinces de la région Italie soient catholiques et que leurs possesseurs soient catholiques. Et donc si jamais j'arrive à avoir une Italie catholique, euh, j'ai du prestige et de la tolérance envers la seule vraie foi et de la dévotion. La dévotion, je crois que c'est un truc spécial au... au régime théocratique, aux théocraties chrétiennes, euh, peut-être catholiques, fa... euh, non... Peut-être seulement catholique, je ne sais pas trop. Pour l'instant, on en perd. Ça rapporte plein de bonus divers et variés. À recouvrer Ferrari, d'accord. Donc, une fois que j'ai fait blablabla, j'ai de l'évolution mensuelle de l'autonomie. D'accord. Bon, il y a quelques petits bonus. Rien de très, très monstrueux. On va faire un mariage royal avec l'Autriche. Euh. Quoi notre régime politique ne nous permet pas... Ah Et oui, je joue pas souvent des théocraties, moi. Et je ne peux pas les attaquer parce que... Attitude envers les ennemis et réserve. Oh mince, ils ont une attitude envers les ennemis. C'est pas bon, ça. Et oui, ils ont une trêve. Quand ils n'auront plus de trêve, ils seront peut-être volontaires. Euh, mais pour l'instant, ils me servent à rien, mes alliés. Ok, alors la Lituanie et une, une, une UP de la de la truc. Ah, les nobles déclinent. C'est bon pour moi, ça. C'est-à-dire que si jamais je leur redonne... What J'ai pas vu la... Ah, ils contrôlent. C'est juste ils ont perdu de la puissance. Ouais. Bon, à moins que les no... Enfin, ouais. Ça m'intéresse pas plus que ça. Alors, Royaume d'Italie et Saint-Empire. Donc si j'ai bien compris, cet événement, il a un peu changé. Euh, le principe, c'est euh, les États du nord de l'Italie sont très indépendants et font ce qu'ils veulent, quoi qu'en choisissent l'empereur. Et c'est dû. Donc l'ancienne mission c'était parce que Venise et les états pontificaux ne sont pas dans le Saint-Empire. Si vous êtes l'empereur, reprenez Venise et les états pontificaux, mettez-les dans l'Empire. Et l restera et le nord de l'Italie restera dans l'Empire. Là ce qui se passe c'est qu'il faut que l'Empire ait des bonnes relations avec les Italiens. Et ou et qu'il en fasse des villes libres. Et ou qu'il leur impose de rester dans l'Empire en faisant la guerre. Alors j'ai atteint 100% de... De mes armées, mais vu qu'on va pas faire de guerre tout de suite, on va laisser ça comme ça. On a aussi sur les armées une barre de professionnalisme qui avait été ajoutée euh, plutôt dans un DLC. DLC que je n'ai pas acheté, mais ils nous ont quand même donné le professionnalisme. Ils ont tendance à faire ça. D'abord, c'est dans un DLC. Et ensuite, euh, ça n'est plus. Alors, l'Angleterre a déclaré la guerre dans Rétablissement de l'Union. D'accord, donc soit l'Angleterre euh, est très forte à cette partie et la France euh, ne regagnera pas ses territoires. Si l'Angleterre est vraiment très très forte, elle peut rétablir l'union sur la France, mais ça j'y crois pas vraiment. Le plus probable, je pense que c'est la France va regagner certains de ses territoires et comme la France est alliée à e Ah, la France n'est pas alliée à l'Écosse. Ah donc ils n'auront pas de soutien de la part des Écossais. Bon bah on verra. Je vais vous faire des épisodes de 30-40 minutes, peut-être un peu plus si jamais j'ai un truc à finir. De façon générale, les épisodes sortiront toutes les semaines à 17h dans un jour que j'ai pas encore choisi. Alors, la succession de Naples. Yeah Le nouveau roi de Naples, Fernando Ier, a refusé à être de suivre les pas de son père en témoignant de son respect à la papauté. C'est là une insulte grave envers l'église et une violation de l'accord conclu avec Alphonse V d'Aragon. Au dire de certains, cela rend dans les faits nuls et non avenues les prétentions de Fernando I à la couronne de Naples. De fait, il est naturellement hors de question de laisser sans réponse une telle insulte. Alors... Ah ah ah. Donc en fait, ce qui se passe, c'est ça, c'est un événement que j'ai jamais eu. Aragon n'a plus comme partenaire mineur Naples. Aragon m'aime bien d'ailleurs, mais il est ennemi à l'Autriche, d'accord. Donc il respecte les dernières volontés d'Alphonse et Naples devient indépendant. Et moi, j'ai des choix puisque Naples refuse d'être vassal de l'Aragon. Donc, soit je perds la masse de prestige, on va peut-être éviter, soit j'offre à la France, ah, les, les, les, les Angevins, Val, de Val, les Valois pourraient euh, revendiquer Naples à l'ancienne, revendication angevine sur Naples. Dans ce cas-là, il m'aime moins. Et il y aura un événement qui va survenir dans 7 jours. Les revendications angevines sur Naples. Soit je prends l'affaire moi-même. Et j'obtiens le casus belli assujettissement. Qui va me permettre d'en faire un vassal. Et il me déteste. Et je suis 100%, pour temps, 100 partant pour faire ça. Et donc là, avec Milan, on assujetti Naples. Et on en fait un vassal le plus. Après, je vais avoir trop de vassals ils vont être belles, mais j'ai <rire> mais envie. Oui. Allez, soyons fous. Hop, j'ai rien, euh, rien de. Enfin, j'ai pas de morale, c'est pas grave, ça arrive. Oh là là, il est tellement nul lui. Oh là là là là là là là là. Je dois avoir zéro de tradition terrestre. Je ne savais même pas pourquoi aussi. J'ai 10. Comment avec 10 on peut avoir des gens aussi pourris Accrochez-vous mes alliés. Les bateaux napolitains quittent le port. Ah, il y a une bataille là-bas. Rejoignons, rejoignons. On va pas arriver à temps. Bon, je pense qu'on va juste faire le locus le... du port de Naples. Et dans les bâtiments aussi, ils ont rajouté des trucs intéressants. Euh, désormais on peut faire des défenses côtières qui euh, demandent plus de bateaux pour effectuer un, bonus à 100, un blocus à 100%. Qui augmente la durée de débarquement qui est déjà super longue. Et attrition navale de l'ennemi plus 5. Je pense que si, si vous êtes à côté et qu'il y a des défenses côtières, euh, les bateaux prennent des dégâts en fait tout simplement. Voilà et ils ont fait des remparts, un bureau de recrutement, un bâtiment officiel de gouvernance de l'état, moins 20% Et autonomie provinciale minimale, moins 5% Ok, ok Ah, il y a des ressources qui collent mieux avec ces trucs là ah, Selle, poisson, fourniture navale et bois exotique C'est avec les bateaux, donc c'est plus de marins Et ça c'est dans céréales, poisson, bétail ou vin Augmentation des réserves militaires Ah oh, j'en ai qui bénéficieraient bien Ça coûte 500 Mais c'est un peu comme un terrain d'entraînement oh Sauf que ça augmente le truc brut. Donc si on combine avec un terrain d'entraînement, on a plus 100% des plus 150. Donc on peut gagner 3000 hommes de réserve. Sachant que j'ai 13000, 3000 c'est conséquent en ayant ces bâtiments-là. Euh, j'ai pas de... Ah voilà, c'est ça que je pourrais faire. Donc ça va me causer un peu une quoi. Mais à part ça, on n'a rien vu. Et je peux aussi prendre leur territoire ou pas Ouais je peux aussi me servir, mais dans ce cas là je prends beaucoup moins de trucs. Et pour la même expansion j'ai juste ça. Non je suis trop partant pour faire ça moi. Bon c'est pas prudent parce que je vais avoir beaucoup trop de vassaux. Mais, mais mais mais mais, mais ça me tente tellement plus. Eh bien d'un départ où j'étais déçu de pas pouvoir attaquer Venise parce que eux, ils les aiment bien et qu'eux ils ont une trêve. Je me retrouve à un départ bien parti. Alors, voir la province de Rome. Oh, c'est génial. Si je fais F, hop, il zoome sur Rome. La chapelle Sixtine, la Capella Maggiore ou grande chapelle est utilisée pour les messes qui peuvent être tenues dans les espaces moins vastes, moins publics et moins publics que les basiliques. Mais le temps a été sévère pour cette chapelle autrefois magnifiquement décorée par fra angelico ses murs sont de guingouas et elles menacent, elles menacent de ruine elles menacent de tomber en ruine on va dire elle devrait donc être démolie car y tenir toutes les messes chaque année n'est pas sûr pour y construire à sa place un nouveau et magnifique bâtiment c'est d'autant plus vrai que de nombreux artistes célèbres seraient ravis qu'on leur accorde l'honneur de décorer la nouvelle chapelle sixtine donc là j'ai un seul choix <rire> gagner de la dévotion Dévotion annuelle augmentée. Et je perds des sous. Ok, bah, bah je perds des sous. Alors, un roi électeur hussite en bohème. Oh mon dieu! Ah, ils nous ont rajouté parmi les chrétiens les hussites. Les hussites. Les hussites suivent les enseignements de Jean Huss, un réformateur religieux de Bohème, mort sur le budget en hérésie en 1415, donc un peu avant le début du jeu. Ces hussites forment un groupe hétérogène de non-conformistes allant de modérés n'ayant que peu de désaccords théologiques avec la doctrine catholique jusqu'aux radicaux qui considèrent l'église catholique comme irrémédiablement corrompue. Donc, il y avait des événements sur les hérésies des hussites. Et d'autres d'ailleurs. Mais là on a vraiment des usites sur la carte. Donc il y a vraiment des, des provinces où ils ne reconnaissent plus l'autorité du, du pape. D'accord. Avant, avant les réformes et tout. Euh, alors sauf si je suis un grand copain avec euh, la Bohème, on va le condamner. Donc la, la, le désir de réforme, il est là, il est de 5%, on va le réduire d'un. Et on gagne en dévotion, ce dont je n'ai pas besoin. Mais même si jamais j'ai pas beaucoup d'influence sur le désir de réforme, en tant que roi catholique, enfin en tant que pape d'ailleurs, j'aurais plus intérêt à ce que le désir de réforme reste le plus bas possible pour avoir de, de faibles avancements des centres religieux. Et sur la carte, ils nous ont ajouté des cardinaux. Sur la carte des religions. Ouais, je crois que moi je peux pas en avoir de toute façon. Hop. Bah, mais ça veut dire qu'on peut... Si je suis la France, je peux décider de reprendre le bord de lait parce qu'il y a un cardinal. Plutôt que euh, le, la, le labour. Bon, je ne sais pas où ils sont passés les Napolitains. Ils ont fui. Et ils sont là-bas. D'accord, d'accord. Bon, on va aller les cueillir une fois qu'on aura terminé la prise. De Naples, qui est leur seul fort en plus. Les pauvres. On va cocher... Euh, les attachements d'alliés. Hop, fin du siège de Naples, on a coulé un bateau. On va laisser un petit bonhomme pour commencer à occuper et on va monter là-haut. Ou alors j'occupe tout. Bon, on va... Un mauvais ils vont m'aider à occuper et ça ira. Hop... Ah, est-ce qu'il ne veut pas accepter la vassalisation tout de suite Non, 26. Parce que offre de paix, durée de la guerre, se traduirait par l'annexion ou la vassalisation de Naples. C'est tout à fait ça. Euh, Est-ce que la Provence est alliée à la France Oui, donc j'ai pas vraiment de... Enfin, C'est vrai que j'ai ce... J'ai toujours, mais j'ai ce point, moi. Qui me permet de faire des revendications sur la France ou sur la Provence. Comté Vénessin. Ah, ça s'appelle Avignon, je crois que c'était le com comté Vénessin. Avignon je pense Ah J'ai attaqué avant que mes aliens arrivent. Et du coup on est bon pour une jolie défaite Parce que ils ont décidé d'aller occuper Alors, raréfaction de l'or La soie, la l'alu et les épices, les joyaux et les perles provenant d'Orient sont souvent payés en or Et à mesure que leur commerce se développe, la raréfaction de ce métal en Europe est de plus en plus criante Tandis que la demande pour les marchandises exotiques ne diminue pas Si la Castille pouvait découvrir de l'or à l'extérieur de l'Europe elle serait assurée de mettre fin à cette véritable soif qui semble s'être emparée du continent. Le premier pays chrétien d'Europe à s'assurer d'une nouvelle source d'or en dehors du continent disposera d'un grand avantage sur les autres. D'accord. J'imagine qu'il va falloir fonder une colonie ou alors aller en dehors de l'Europe. Ça veut dire que si jamais je prends la province de Tafilette, euh, j'ai ma mine d'or et puis voilà. C'est d'ailleurs la seule province d'or que je vois actuellement hors de l'Europe. L'autre option étant de jouer à la Russie et de découvrir une mine d'or par ici, ou alors de jouer à un pays colonial et de, de fonder une colonie avec de l'or, ou alors de prendre des territoires aux Aztèques, ou aux Maya ou aux Incas. Euh, je préfère perdre du prestige que des points. Allons occuper Calabre. Voilà, avec lui aussi d'ailleurs. Ah, il y a une bataille navale auquel je n'ai pas participé. C'est pas très bien tout ça. Hop, là j'ai participé. Et j'ai coulé des bateaux. J'ai coulé des bateaux. Ils ont un général naval. Nous battons pas pour rien, ils vont perdre. Voilà. Euh, on pourrait leur demander des sous. Ça risque de les fâcher un peu plus que ça. Mais je préfère un peu les ruiner parce que. Voilà, hop. Ah bah voilà tout le monde est trop mécontent maintenant Et j'ai une relation en trop en plus J'avais oublié ça On va améliorer nos relations avec eux C'est peut-être plus Important qu'avec l'aragon euh, Que faire un truc sur sienne Une fois que j'ai fait ma revendication c'est bon Ah il y a même le coup Pour faire la revendication maintenant Hop euh, On a vassalisé Naples J'espère que J'aurai pas de révolte de mes vassaux L'Autriche devrait m'aider un peu. Ah, oh, ouais, ben bah... Évidemment. Évidemment, évidemment. Je peux me prendre une sacrée à moi. Euh... J'hésite à dépasser d'encore d'un, à limite. Pour... France Stalie à Provence. Ah, crotte Si jamais j'avais pas la Provence, il serait ravi de m'aider. Pologne... Non, pas vraiment... Il a pas un onglet où je peux voir qui, qui est tenté d'être dans mon allié. C'est pas là, non. Afficher les actions diplomatiques. Oups. Si je, je prends un autre pays. Ah oui, c'est ça. Ah, mais si, mais c'est là. Amis. Qui sont mes amis, en fait. Oups. Qui sont mes amis. L'Autriche, Milan, Naples, Pérou, et Urbino. D'accord. Euh. Voisin. D'accord. Joueur, il n'y en a pas. Je suis tout seul. Euh... Bah, tous alors. Non, on peut pas avoir tous effacés, voilà. Ah ouais, mais là, je vraiment tous. On peut classer en fonction de l'opinion. Ah, génial Donc, euh, qu'est-ce qui m'apprécie L'Angleterre. Pas suffisamment pour vouloir être copain avec moi. Le Portugal. Pareil. Euh... Les autres, c'est des petits, hein, surtout. Mmh, mmh, mmh. Bon j'ai Milan avec moi Ils m'aideront Ah je peux garantir leur indépendance Ils doivent pas être bien gros L'invasion de Rouen. Ok Moldavie devient une marche Ah Venise a rejoint la quoi Là c'est mauvais signe Venise étant le gros pays du coin Est-ce que Gênes et tout ça ils peuvent rejoindre Oh mince ils peuvent ils peuvent Gênes on est copains, hein Ferrari a rejoint. On va essayer. On va voir ce que ça donne. Il manque un rival. Donc, j'ai Venise et Provence. Hongrie, pas de marine, d'accord. Ah, Hongrie, il m'a déjà mis comme rival. Mais est-ce qu'il est copain avec l'Autriche Oui, bah, alors, on va éviter de les fâcher. Ah, la France est un peu festigée. Elle gagne pas vraiment. Elle doit être en train de s'amuser au. Enfin, de... de D'aller au Portugal Oh il y a la Bourgogne Comme gros pays dans le coin aussi Mais il m'aime pas du tout Pourquoi Pourquoi ne m'aime-t-il pas En vrai la France Je passe tellement loin Mais j'ai pas trop les moyens euh, On va mettre les ottomans De toute façon tout le monde déteste les ottomans Sauf les intomans eux-mêmes et peut-être les pays qui garantissent. Alors lui, lui, lui, lui, il me déteste tellement. Alors la puissance des vassaux est très importante. Euh, en augmentant la quantité de troupes que j'ai, je peux la réduire. Ah mince. Hé hé. Hé On a pris une quoi dans les dents. Et ils sont beaucoup plus nombreux. Ah, ça va peut-être être, être l'heure de s'arrêter pour cet épisode, c'est ça que je vois. Bon, on va essayer de continuer encore un peu. Ah ah ah ah ah, ah. Je suis là à temps, mais j'ai aucun moral. Et ils sont beaucoup trop nombreux. Bon, je vais pas gagner cette guerre là. Offrir, suggérer une offre. Haha. <rire> Liberne Naples, Urbino et Pérouse de tout lien de dépendance. Bah, dans ce cas là, j'ai fait ma partie pour rien en fait. Je peux pas accéder à autre chose. Light Badge appartient désormais à Siley. Ah, plein d'or. J'ai pas d'or. Voilà. Euh, bah J'abandonne les plus petits, on va dire. J'abandonne Avignon. Veut d'autres concessions que de l'or en plus Oh Faudrait que je rende Naples et un autre truc en plus Oh voilà Je peux pas juste admettre ma défaite Non <rire> Ils veulent ma peau Bon bon bon bon bon <rire> C'est fort dommage Mais je sais pas trop quoi faire dans ces cas là Bon J'aviserai Vous verrez dans le deuxième épisode